Salut tout le monde! Alors, on se retrouve pour la suite de Tactical Monster. Alors, comme promis, je vais vous faire découvrir ça après ça, après ça, après ça. Voilà. J'espère que je pourrai le faire en une vidéo, si ça prend pas trop de temps. Et sinon, ça sera en deux parties ou trois parties, je sais pas. On verra bien. J'espère que vous... Ah oui, d'accord, c'est une... Mode aventure, chapitre 3. Ah, mais c'est ce que je suis en train de faire, le mode aventure. Ok, le mode aventure, c'est ce que je fais habituellement, ok. Défense mini... minière. On va les voir. Voici le mode défense minière. Accomplis les tâches pour obtenir des récompenses. Tu peux voler les ressources d'autres bastonneurs. Mais ils peuvent aussi voler les jeans. Oh, les méchants. 261 pièces. Wow. Ouah. On va éviter de voler eux un hein, Ok, assez cher. <rire> on n'a pas le choix. Un hacker. Bon, on va faire. Toi. Euh, ok bon on va essayer, on verra bien. Ah ça joue tout seul. Ah c'est automatique. Ah d'accord, j'avais pas compris. Ah oui mais non mais je vais mourir moi. Ah mais non attends. 6, 4. Ah non, ouais, Plutôt pas mal, je pense. Oh, je sais pas. On oh, bah, verra. <rire> Alors, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les dire, euh, à m'envoyer euh, des tu préfères, vos textes bizarres, vos dessins de youtubeurs, youtubeuses ou les dessins euh, normaux. Euh, voilà, des questions aussi, n'hésitez pas, des idées de vidéos que je pourrais faire. Là, je vais essayer de vous faire plein de petits jeux et tout. Mais bon, vu que mon PC est pas assez puissant, ça va être compliqué pour le des jeux. Ce sera souvent peut-être les mêmes. Euh, Dites-moi dans les commentaires si je continue les vidéos sur Airstone ou pas. Bah, Dites-les-moi. Que je lance pas pour rien. Euh... Voilà. Oh la flèche, oh mais même pas fait mal. Oh non oh, yeah. Vas-y vas-y tu l'as tu l'a. Oui. Oh non. Oh. Ah requin contre requin qui va gagner. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est lui Attention. Il est en mauvaise posture. Et nous lui faisons très très. Ah non, c'est lui qui nous fout. Oh non ça va oh. Ah ouais mais c'est chaud. Alors moi je suis.. Celui-ci qui vient de faire une grosse attaque et qui n'a pas tué. Celui-là qui rigole. Bon boulot, ne lâche rien. Oh, j'ai gagné. Ah, il y a sûrement un temps, je pense. Dans les prochaines, tu dois collecter. Bon, voilà, ça c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Bon, voilà, on va pas éterniser trop longtemps. On va faire les améliorations aussi, comme je vous avais promis. On va faire les améliorations. Voilà, ça c'est fait. Nous allons pouvoir passer à quelle Académie des monstres pour savoir qu'est-ce que c'est. Ok, Académie des monstres, euh, entraînement de base, entraînement avancé. Entra... Ah, c'est des entraînements. On va faire euh, de base, baston, on va voir. On va voir à quoi ça ressemble. Utiliser défendre permettra de réduire les dégâts reçus de 20% ça des formes. Ok bah il est mort <rire> Notre entraînement a bien réussi Et en plus on gagne des... Des diamants c'est plutôt pas mal Plutôt pas mal les tout Utiliser attendre permettra aux autres joueurs de commencer d'abord et à toi de jouer en dernier Ah bah ben oui Comme on avait appris au début mais le truc que je fais jamais. C'est plutôt pratique, ça, ça te fait jouer deux fois en fait. Ça peut être plutôt pas mal. Tac, on va juste faire cette ligne-là, de l'entraînement de base. Et après, on, on ira sur notre catégorie. Les unités de portée ont une attaque portée efficace. Si l'ennemi se trouve à moins de 5K, tu infliges 100% de dégâts en dehors de cette portée, seulement 50% de dégâts. Ah ouais, ça peut faire mal Et on peut pas avancer, ah ouais bon, d'accord. Et ouais, avec les flèches, plus t'es proche, plus tu fais mal, plus t'es loin, moins tu fais mal en fait. Ah ouais... Et le dernier entraînement, et après on change Comme ça en fait, je vous montre un peu tout, ce sera une petite vidéo Après avoir été attaqué, la plupart des monstres vont contre-attaquer. La plupart d'entre eux ne contre-attaqueront qu'une seule fois. What? Ok. Ah, comme ça, quand on attaque. Ok! Bah, rapide. Bon, voilà. Euh, bah, le clan, bah, c'est pas vraiment un clan. Et bataille joueur contre joueur. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Je vous fais découvrir comme ça. Si jamais vous aimez le jeu et que vous voulez le télécharger, bah au moins vous savez toutes les catégories qu'il y a. Laboratoire expérimental. Baston Invoquer Pourquoi invoquer Hum mmh, mmh, hum mmh. hum... va ben, invoquer toi. Et ici Pouf J'aurais pas dû le mettre ici en fait. C'est pas grave. Ah non, ils sont que 3 Bah ben, pourquoi alors ah oh non, j'aurais pu attaquer de loin, mais je suis bête Mais qu'est-ce que je suis bête Bon, il pas grave. Au pire, au pire, on va se défendre et puis voilà. Oh, j'aurais dû marcher un, nez un sur un comme ça au moins on est sûr et pas faire deux parce que ça elle va pas mourir. Si je ne fais rien, elle va mourir. Voilà, j'avais dit. Je l'avais dit. Je crois qu'on est en mauvaise posture. On va mourir. Je comprends pas parce qu'il qu y en a qui je sais pas, des fois il y a le, butelier, le sablier qui se met et tout. Je comprends pas. C'est pas grave. Voilà, il rien de mort. Il reste plus que ces deux-là pour ces trois. Ça va être très très chaud. Bon, déjà toi tu meurs. Au moins ça c'est fait. Voilà, hop. À l'attaque la, Pouf Euh. On peut pas attaquer. Bon, on va avancer. Et passons, il reste quoi Il en reste encore deux pour deux. Ouais, il y a le sablier. Minuteur. Je crois qu'il leur reste peut-être 8 secondes pour jouer. Je sais pas. Je sais pas. Ah, oui, on a 10 secondes pour jouer. Et 10 secondes, bah, il se passe un truc, sûrement. Sûrement, ça fait passer le temps. Peut-être pour ça qu'il y avait le sablier, en fait. Je viens de comprendre. Poupoupoup. Oh, il reste tout là-bas. Allez, meurs. On va te tuer à deux contre toi. Eh, eh oui. Quoi T'es pas mort Non, mais tu vas mourir. Merci. Alors, désolé, si je parle pas fort, c'est parce qu'on est le soir et le soir, on peut pas parler fort. Ici, vous affronterez d'autres joueurs. Mais d'abord, il va falloir me montrer que tu peux grimper au classement G. Oula. Bien, j'ai préparé une série de tests. Voyons comment tu danses. Oh non, on est obligé de faire des tests. Bon, tant pis. Nous serons contre. Okay. Laboratoire expérimental de Walter. passe C'est qui qui commence C'est eux avec leur boules du lit Ah oui, c'est vrai qu'on peut invoquer euh... euh toi, t'es le plus fort Et ici Là ah, bon, j'ai mis le même que tout à l'heure, au final C'est pas grave, c'est pas grave Aïe. Aïe. Dracula, il vient juste d'arriver, il va mourir, le pauvre Va pas que j'avance aussi euh, il va mourir. Oh ça va être chaud chaud chaud. Bah bon, voilà. Je l'avais dit qu'il allait mourir. Les autres ils vont mourir. Ça va être très très très chaud. Chaud chaud chaud chaud chaud. J'aurais dû garder la femme en fait. Tout ça elle pouvait tirer de loin et tout. Ça aurait pu aider. Je suis une quiche, quiche, Lorraine Et bien sûr j'habite pas dans Lorraine Allez on avance, on avance, on avance Attends j'ai tué un, bref bon, ça peut être faisable hein. On peut se les faire, on peut se les faire vu que c'est ces petits niveaux On peut se les faire Allez coeur Pouf tu l'as tué Aïe je on va aller vers toi Tu vas mourir, s'il te plaît Bon là t'as pas le choix, tu vas aller là Piof. Oh il est presque mort Oh ça l'a énervé Comment que c'est énervé le petit aucun Toi tu murs Toi tu murs Et voilà C'est, c'est, c'est gagné C'est, c'est, c'est gagné Bon, on va aller faire les tests à chaque fois hein. Euh, là, on va laisser la fille et on manque, ça on est sûr. Puis voilà. Bon. Je pensais pas qu'on était obligé de faire les tests, mais au final, on est obligé, donc je m'en excuse. Baston! Ils attendent quoi Inspirer, oh. expirer. Oh ben on avance un petit peu. Pouf. 36. Ah oui c'est vrai que vous êtes de loin. On sait de loin, ça fait pas mal. On avance un petit peu. Oh j'ai fait une diagonale. Ah. Qui ose venir, attaquer un premier Ah c'est toi. Pouf. On se laisse pas faire, nous C'est quoi, lui, la Sandra, Dracula tout bleu Mais pourquoi vous attaquez, lui Mince, ah, j'ai pas fait venir un ami, ça aurait pu aider Oh mince J'ai oublié... Bah si on perd, c'est de ma faute. J'ai oublié d'invoquer une personne en plus. Oh, quel qui je suis Quel qui, quel qui, quel qui on va perdre, on va perdre, on va perdre. J'espère pas, hein, parce que là, ça raison, toute leur vie et tout. Aïe, oh, ça va, la moitié. Ouh, ouh. Ah, mais je peux utiliser le bouclier, c'est vrai. Oh non, non, je regrette mon choix. J'ai fait que des bêtises. Ah mince, mais ça fait... Ah oh, mais non, mais non, mais non... Je fais que des bêtises... La la la la, la. Il va jamais survivre... Allez, mûr mais toi énervé, voilà Il faut s'énerver... Sinon, tu vas mourir. Ah, ouais on peut. Vite, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite, vite. Tu vas attaquer. Voilà. Au moins, on va pas mourir. Ouais, c'est ça, c'est bien 10 secondes. On a 10 secondes pour jouer et après, bah, je sais pas ce qui se passe. Va mourir. Et va mourir toi là T'es volant, t'es plus chaud. Mais moi je vais te tuer. Et voilà. Encore deux, ça va être long. Je suis vraiment... Désolée. Désolée, désolée, désolée. Au pire, je vais me mettre en mode automatique. Au moins ça ira plus vite. J'invoque et je me mets en automatique. Tiens, va mettre toi pour changer. Tac. la mode autom automatique au moins ça ira plus vite ça vous fera moins attendre et j'espère que je gagnerai parce que si je mets mode autom automatique et que je perds oh, ça va pas le faire du tout du tout du tout alors j'espère que le micro n'est pas trop pris non plus parce que je suis quand même mis assez proche pour que vous puissiez bien m'entendre parce que vu que je parle pas, pas trop fort non plus c'est pour ça normalement il est pas trop près non plus, comme ça ça fait pas de trop de, de bruit de micro trop près. Mais euh, Et ben là, là tu es un presque deux, deux presque tu es un. Ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud. Oh voilà il est mort. Ah bah toi aussi voilà. On dirait deux jumeaux ici les deux jumeaux morts parce que le chagrin fait mal. Allez, bim, t'es raté d'un vent, sale gorille. Qu'est-ce que hein, quoi? What the fuck, man? What, ça fait pas de dégâts. Ah bah voilà. <rire> la fourche traverse la glace. Allez, vas-y, tu le. Oui. Ah non, raté. <rire> voilà, il est tué. On a gagné, on a gagné, on a gagné, gagné. Oui. Oui, oui, oui, le dernier combat. J'espère qu'après, ils vont pas me dire de refaire 10 autres, etc. Parce que sinon, ça va durer 50 ans la vidéo et je m'en excuse. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Parce que ce soit assez long. De toute façon, après, c'est un let's play, c'est normal que soit un peu long, mais pas trop non plus, sinon, c'est pas très très bien. Parce que trop long, ça peut vous ennuyer. Pas assez long, bah ça va pas vous ennuyer. Mais... voilà. Euh... Tiens, on va mettre toi pour voir. On va te mettre ici. What? On va se remettre en mode automatique. On va espérer de gagner. Hein. Et puis voilà! Au moins ça vous laisse en mode spectateur. Enfin, ça me laisse en mode spectateur, ça m'évite de, de jouer, on va dire. Plutôt pratique le mode automatique. Et j'ai fait un rime sans le vouloir. Po, po, po elle est morte! A nous deux! Ah! Ah ouais, avec niveau 6 et niveau 2, c'est sûr que le niveau 6 y va. Il va rester léant pendant que le niveau 2 va mourir. Ça fait quand Les niveaux sont pas appropriés, c'est sûr que ça meurt vite. Ok, c'est tout. Allez, allez, allez. Oh yeah. Il n'en reste plus que 3 à tuer. Nous sommes 3. Il euh, y a un niveau 4, 6. Euh, 6, 6. Oh, ça peut se faire. Même si elle, elle meurt. Les deux 6 là-bas... Ils vont tout démonter. Allez Ouais, ça fait faire une fusée. Wow l'explosion. Le ah, requin qui s'énerve. Tu m'as attaqué. On m'attaque pas, tu fais mal. Oui, oui, oui. Oh non Non On va perdre. Attends, attends, attends, attends. On va enlever l'auto. Ah bah j'ai gagné. Ah bah on a gagné. Bah c'est bon. <rire> au final, j'ai pas besoin d'enlever l'auto. Pas <rire> ben, mal, il y a au moins une chose où tu excelles Maintenant, tu vas devoir affronter de près adversaires, Voyons ce que tu peux arriver. Euh, non merci, au revoir, merci beaucoup. Bon, sur ce, ce sera la fin de cette vidéo. Ça va quand même durer une vingtaine de minutes. Ça suffit largement pour cette vidéo. Ça ne durera pas trop longtemps non plus. Pour ne pas vous ennuyer. Sur ce, je vous laisse liker commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine